Nous allons maintenant parler de l'inversion dans une question. À l'écrit dans un registre soutenu, il est préférable d'utiliser l'inversion. L'ordre des mots est mot interrogatif s'il y en a un, suivi du verbe, suivi du sujet, séparé du verbe par un trait d'union. À la troisième personne du singulier, quand le verbe se termine par e ou par a, on ajoute un t dit euphonique entre le verbe et le sujet pour faciliter la prononciation. Ce T n'a absolument aucune signification dans la phrase. Par exemple, Mange-t-il A-t-elle un chat À la première personne du singulier du présent de l'indicatif, l'inversion n'est pas toujours possible. On utilise « est-ce que » à la place. Mais les constructions suivantes sont correctes. Ai-je Suis-je Dis-je Dois-je, sais-je, vais-je, vois-je. Notez aussi que « je peux » à la forme interrogative est « puis-je ». Pour les verbes en ER, on ajoute un accent aigu ou un accent grave qui se prononce dans les deux cas « est ». Par exemple, « aime-je ». Quand le sujet est un mot interrogatif, il n'y a pas d'inversion. Par exemple, « qui viendra »« Qu'est-ce qui t'agace ?» Quand le sujet est un nom propre ou un groupe nominal et pas un pronom, on garde l'ordre sujet verbe, mais on ajoute un pronom personnel à la fin. Par exemple, Pierre mange-t-il Les enfants dorment-ils Quand la question commence par un nom interrogatif, on a le choix. Par exemple, comment s'appelle ta sœur Ou bien, comment ta sœur s'appelle-t-elle Enfin, autant composé par exemple, le passé composé, le sujet se place entre l'auxiliaire et le participe passé. Par exemple, as-tu mangé Quand a t il parlé Bon travail, au revoir